À chaque clic, tu gagnes un franc. Si tu ne me crois pas, alors suis très bien cette vidéo. C'est parti! On va donc utiliser le site ClickTune, dont j'ai laissé le lien d'inscription dans la description. Et une fois que vous y serez inscrit, vous allez vous connecter comme je fais là maintenant. Vous avez donc accès à votre espace membre où vous verrez par exemple votre solde. Quelques options du site, d'autres paramètres ici et là, et les statistiques de vos gains. Mais avant ça, je vais vous montrer combien j'ai déjà gagné sur le site pour vous montrer que ce n'est pas un scam. Donc, je descends un peu et là, vous voyez mon paiement que j'ai demandé le 26 juin 2019 sur mon compte Skrill d'un montant de 6 euros et qui a été payé le 16 juillet 2019. Je vais donc ouvrir mon Skrill pour que vous constatiez par vous-même. Voici déjà même les paiements ici, mais je vais aller dans mes transactions. Et là, vous voyez bien que le 16 juillet, mon transfert de 6 euros est arrivé. Je les ai tout de suite transférés vers mon solde 1xbet pour pouvoir les décaisser. Voilà, mon solde, mon compte 1xbet ici. Je vais aller au niveau de l'historique des transactions. Et là, vous voyez bien le, la réception de paiement électronique de 3803 francs du numéro euh, bon pas du numéro de l'adresse franc que euh, et c'est ce qui est mon adresse est screen je vais me par ailleurs convertir ces 5,79 euros pour que vous voyez que en fait un xbet m'a même fait un petit cadeau voilà c'est approximativement 3800 donc je les ai tout de suite décaissé euh, bien après vous avez la preuve ici du retrait qui est arrivé sur mon compte MTN donc sans plus tarder je vais vous montrer comment on gagne vraiment ici. Vous allez donc vous diriger vers l'option vers l'onglet mes liens. Scroller jusqu'en bas où vous verrez ce petit formulaire où vous allez inscrire votre lien en respectant bien sûr les règles ici. Je vais donc copier le lien du convertisseur. Ici c'est un lien Google, je vais le mettre là, mais bon, il est un peu trop long, donc je vais mettre juste mettre le lien de Google. Voilà. Et je vais y. Une fois que c'est fait, vous allez toujours scroller jusqu'en bas pour voir que votre lien a été enregistré. Et là, on vous demande de mettre un nom. Ok, moi je vais mettre Google Link. Voilà, ok. Ça, ça me dérange. En rien, c'est juste pour vous aider euh, par rapport à vos liens. Donc, ce qui est intéressant maintenant ici, c'est ce lien-ci. C'est avec ce lien-ci que vous allez gagner de l'argent. C'est à chaque fois que quelqu'un clique dessus que vous allez gagner entre 1 1€ et 2,50 2,50€. Ce, ce qui dépend du pays, de résidence de celui qui clique sur le lien. Donc on va convertir, ça fait entre 0,65 francs pour y par, par lien et 1,6 francs. Ce qui fait en moyenne, on va dire vulgairement 1 franc par clic sur le lien. Donc, ce lien là, vous allez le partager sur n'importe quelle plateforme susceptible de l'accueillir pour que les intéressés cliquent dessus pour arriver au lien et vous faire gagner de l'argent. Et bien sûr, éviter le spam, éviter surtout le spam. Donc, je vais vous montrer euh, tout de suite comment ça se passe. Donc, je vais copier le lien, je vais le copier, CTRL C. Et je vais l'ouvrir en navigation privée, Un souci de, de sécurité pour pas que mon compte soit bloqué parce que cliquer sur son propre lien s'interdit. Donc on arrive sur cette page, on nous demande d'attendre 10 secondes avant l'affichage du lien. Euh, par ailleurs sur la frame centrale, il y aura une publicité qui sera affichée. Donc une fois que le compte à rebours est terminé, on va cliquer pour accéder au lien. On va fermer la nouvelle page qui s'est ouverte ici, elle ne nous sert pas. Et cliquer à nouveau sur cliquer ici pour accéder au lien. On arrive au lien euh, prédéfini précédemment qui était bien le lien Google. Bien sûr, les statistiques ne seront pas affichées euh, à l'instant, mais plutôt par jour. Donc, une fois que vous aurez suffisamment euh, d'argent ici, vous allez configurer d'abord votre mode de paiement. Moi, j'ai configuré mon compte Skrill que vous voyez là, franc Pour ceux qui ce qui peuvent m'envoyer un petit truc, on ne sait jamais. Mais vous pouvez configurer autre chose. Donc une fois que vous aurez ça, vous allez cliquer sur demander un paiement. Et le paiement se fait à partir de 5 euros via Paypal. Mais aussi souscrire comme vous l'avez vu, j'ai fait un paiement de 6 euros. OK. Voilà. Donc ce sera tout. Ce sera vraiment tout. Tout ce que vous allez faire, c'est partager le lien pour avoir un maximum de gains sur votre page principale. Euh, ClickTune. J'ai laissé le lien en description si vous voulez vous y inscrire. Sur ce site magnifique et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel si tu es abonné à la chaîne. En passant, n'hésite pas à mettre au parfum tes proches que tu trouves aussi intéressé par ce genre de vidéos sur comment gagner de l'argent en ligne. N'oublie pas aussi de liker la vidéo et encore une fois on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao.